Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, ouais. Donc là, comme tu peux le constater, le tirage au sort de la Ligue des Champions vient de sortir. Et comme d'habitude, je dis bien comme d'habitude, le Paris Saint-Germain tombe dans une poule qui est largement difficile. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a Faudier? Tu as peur Hein Alors, t'étais fier Qu'est-ce qu'il y a T'as Messi T'as Neymar T'as Mbappé Alors, il est où Il est où Hein Ben là, t'as peur Tu la fermes. Je suis en train de t'expliquer que nous, le Paris Saint-Germain, vous êtes tous les jours en train de vous moquer de nous et de dire que nous, on est un club qui n'a aucune histoire sans valeur. Hein en termes de Ligue des Champions, on ne va pas se mentir, le cahier, est vide. Quand tu cherches dans le placard du Paris Saint-Germain une coupe qui ressemble à la Ligue des Champions, tu ne trouves pas, tu comprends Il n'y a pas cette coupe dans notre placard. Et on ne va pas se mentir, ça nous pèse dans le moral. Parce que nous, là, c'est tout ce qu'on espère. Tu comprends En tant que Parisien, c'est tout ce qu'on espère. Mais regarde, chaque année, nous, on n'a jamais gagné la Ligue des Champions, on tombe contre des Chelsea, Manchester City... Leipzig, Dortmund, Bayern, hein, Barcelone, Real Madrid, tout le monde. Et regarde le Real Madrid. Regarde la poule dans laquelle ils sont tombés. Personne connaît les clubs contre qui ils vont jouer. Alors qu'eux, ils ont combien de Ligue des Champions 14, 15, 28. Hein C'est quoi cette chance-là Vous allez me dire, non mais faut dire, arrête d'avoir le seum, arrête d'avoir la haine. C'est la chance du champion. La chance du champion. La chance du tricheur, ouais. Hein donc là, le Paris Saint-Germain va devoir se taper euh, la Juventus, la vieille dame, hein, qui a bien sûr une grande histoire en matière de Ligue des Champions, et aussi une grande histoire de tricherie, hein, Voilà, ce qui a aussi euh, un point commun avec euh, le Real de Madrid. Il y a Benfica, qui a aussi une histoire en matière de Ligue des Champions. Ben oui, Benfica, ils ont remporté ça deux fois. Il y a que Maccabi, qui est comme nous, qui est macabre en, en termes de Ligue des Champions. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer Là, il là, y a aussi Marseille, qui a, je ne sais comment... Je ne sais pas comment ils ont fait hein, pour prendre toutes les équipes de l'Europa League et les implanter dans la Ligue des Champions. Comment vous m'expliquez que vous avez pu réussir à prendre toutes les équipes qui jouent le jeudi et à les foutre avec nous en Ligue des Champions et vous faites votre poule De match absolument Europa League 1. Hein Donc là, Marseille, je tiens à vous dire que vous n'avez plus aucune excuse. Aucune excuse Là c'est terminé, on veut vous voir mettre des buts, on veut vous voir passer cette poule. Vous comprenez C'est ça qu'on veut voir. Là, là, en 2023, ça va faire 30 ans que vous avez remporté la Ligue des Champions. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Ça veut dire que le siècle dernier, la Ligue des Champions que vous avez remportée, vous pouvez la fêter juste en passant euh, jusqu'au huitième de finale. Parce qu'après, faut pas rêver. Hein. Là, c'est là que ça commence à être compliqué. Et là, avec votre niveau actuel, bon, on ne sait jamais, on peut rêver. Hein. Là, euh, je sais pas, moi, une petite finale PSG-Marseille, ah, ce serait un truc absolument incroyable. En plus, la bande, Turquie, avec tous les fans. Non, mais bon, on ne va pas rêver. On sait très bien que Marseille n'a aucune chance. Absolument aucune chance. Mais là, là. Vous avez eu tellement de chance de ne pas tomber dans le groupe C. Oh là là, le groupe cimetière, là. il vous attendait, il vous regardait. Le groupe où il y a le Bayern, hein? Barcelone, Inter, et l'autre, on ne connaît pas son nom, mais il est éliminé. Tu vois ce que je veux dire Le club Pizenne, là, c'est éliminé, c'est fini. Je ne sais même pas pourquoi ils veulent venir sur les terrains. Là, posez votre démission et dites que voilà, la Ligue des Champions, c'est trop dur et vous allez faire euh, de la pétanque. Je sais pas, allez faire de la pétante. Qu'est-ce que tu veux aller faire contre le Bayern, contre le Barça et contre l'Inter de Milan Non mais où On est où là On est où <rire> Bon alors là, euh, ce que j'ai à dire, c'est euh, bonne chance euh, bien sûr aux équipes françaises. C'est-à-dire d'abord au Paris Saint-Germain, hein, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ensuite, euh, bonne chance à Marseille euh, qui j'espère ne va pas encore une fois euh, nous mettre la honte au niveau international. Tu comprends hein Donc Marseille, commencez déjà à vous entraîner écoutez la musique de la Ligue des champions entraînez-vous le mardi et le mercredi faites des matchs faites des trucs pour vous familiariser avec le nouveau le, le, le, la nouvelle vie dans laquelle vous entrez voilà donc euh, ouais c'est un parisien qui n'a jamais remporté la ligue des champions qui vous dit ça je sais que ça peut être énervant euh, c'est vrai voilà donc euh, mais hein, nous on est dans une poule elle est compliquée hein pratiquement tout le monde a gagné la ligue des champions dans notre poule 50% hein et nous on est dans les 50% qui l'ont pas remporté tu comprends voilà, donc nous, ça nous pèse. Donc quand vous nous dites à jamais les premiers, vous avez intérêt à être premier de votre poule. Parce que sinon, là, ça va être du grand n'importe quoi. On va encore se moquer de vous. Ça va être encore une, une énième participation en Ligue des Champions depuis 2012, sans marquer de but, sans passer les phases finales. Non mais oh, vous êtes une équipe française ou pas Hein Vous êtes Marseille À jamais les premiers, droit au but Mais alors